C'est Whitman, content de vous voir. Une autre vidéo SQDC aujourd'hui. Je me suis procuré un nouveau produit de la marque Elect Cannabis par Rose Science Vie. On sait que Rose Science Vie produit du cannabis et distribue le cannabis de d'autres compagnies comme Color Cannabis. On connaît Color Cannabis à Whitman. J'avais goûté un produit de la gracieuseté de Jean. Jean, un abonné qui fume du CBD et donne des petits cadeaux de CBD à Whitman. Donc, Color Cannabis, euh, compagnie, une bonne compagnie. Mais Jean m'a annoncé que Color Cannabis met maintenant des beaux dans leurs 3,5 grammes. Et c'est plus pareil pour Jean. Donc, c'est l'opinion à Jean. Il euh, faut la respecter. Euh... On va passer, on enchaîne, on enchaîne. Donc, euh, on connaît Rose Science Vie avec Color Cannabis, Tam Tam, Cannabis. Et maintenant, Elect Cannabis, 16 produits, 3.5 grammes. Il euh, y a aussi la marque Delice et la marque Flower. Donc, plusieurs, plusieurs marques par Rose Science Vie. Donc, 16 3,5 grammes de cannabis à fleurs séchées et non de cannabis moulu. Hein, on pourrait avoir de mauvaises surprises. On commande un 3,5 grammes et le cannabis est déjà émietté. C'est des cannabis peut-être un peu moins cher, un peu moins dispendieux. Mais moi, je veux savoir, là, est-ce qu'il y a des petites feuilles? Est-ce qu'il y a miettes? Euh, Vous savez, ça ne doit pas être les meilleures cocottes qui émiettent hein, en, en moulu. Donc écoutez euh, Lila Diesel, euh, j'ai été surpris de savoir que c'est une génétique, une variété pardon, qui euh, qui existe sur les flics qui a été produite par Ethos génétique. On connaît le Ethos Glue, euh, très satisfaisant comme produit, vous savez très bien, mais Ethos génétique, quand même une compagnie de semences euh, renommée, renommée donc, est-ce que c'est une semence qui provient euh, de éthos génétique? Ou, ou est-ce que Rose Science Vie se sont cassés la tête pour fabriquer un lila diesel Là, vous allez me dire, pourquoi pas? Mais savez-vous comment il faut faire un lila diesel eh, c'est compliqué, mon chum. Ok, assis-toi. Il n'y aura pas de tableau, pas de cours d'école. Le lila diesel, c'est croisé par deux. Deux variétés. Là, tu vas me dire, oui, Deux variétés, euh, easy. Sauf que chacune de ces variétés-là sont faites par deux variétés. Donc, je vais t'en nommer quatre. Okay? Donc, le lila diesel, fabriqué par État génétique, c'est un croisement entre le Silver Lemon Aise Mélangé en Forbidden Fruit. Mélangé en NYC Cherry Pie et Citral Glue. Donc, tu prends du NYC Cherry Pie mélangé en Citral Glue. Ça te fait quelque chose. Puis après ça, tu prends un Silver Lemonade mélangé en Forbidden Fruit. Ça te donne quelque chose. Tu peins ces deux quelque chose là Croisent ensemble et tu obtiens le lila diesel. 20,1% THC. Terpinolène. Terpène dominante. On parle ici d'un hybride. Rapidement, rapidement. Citronique fruité. Si on regarde en bas, terpinolène, euh, on nous indique là, le petit symbole d'une pomme, donc j'imagine euh, fruité. Cariophyllène et ossimène. ossimène là c'est bonbon sucré. Et pour ce qui est des arômes naturels, il n'y a pas de sucré, pourtant. On nous dit floral, citronné. Habituellement, citronné, c'est limonène. Et terreux. Et terreux, habituellement, c'est myrcène. Donc, encore une fois, le site de SQDC nous induit en erreur, nous induit en erreur. Terreux, habituellement, c'est myrcène. Citronné, habituellement, c'est limonène. Floral. Floral, c'est plein d'affaires, sauf, sauf cariofilène. Terpinolène d'habitude, c'est pas fruité ou sucré. Je te dis, je te dis, je te dis, ça, ça, ça, fonctionne pas le j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes. Euh, sur le site de, de e -E, euh, Leafly, Leafly, Leafly, je sais pas comment vous voulez je le prononce. Est-ce qu'il y a les terpènes Est-ce que les terpènes générales euh, du lilas diesel ben, on nous indique que la terpène dominante est la terpinolène. La même chose que sur le site de la SQDC. Donc, si je lis rapidement euh, la description euh, sur les flics, est-ce que ça va me dire floral citronné terreux? Je vais faire copier-coller. Je vais essayer de vous le traduire dans Google Translate. Ça va être plus facile pour moi et pour vous. Donc, euh, élevé par état génétique, le lila diesel croise de nombreux génétiques pour mettre une nouvelle souche sur le marché. Une Silver lemonade en Forbidden Fruit est croisée avec un NYC Cherry Pie et Citra, Citra Glue pour faire ressortir cette variété de chimie savoureuse. ok, ok. Nah, nah. Agru comprenant des notes d'agrumes, sucré de pain terreux, et de chimie. Ça marche pas. Là. On va le voir le côté en anglais. Ça ne veut dire pas dire chimie. And chem. Donc, chemistry. En tout cas, j'imagine. Euh, c'est citronné euh, sucré, bai sucré, ça correspond, ça correspond. Belle grosse cocotte ici. Il n'y a pas de boveda. Il n'y a pas de boost. Euh, c'est trop sec. Je sais, il y en a qui vont être très contents. Alors, on aurait dû mettre un boveda. Mais là, c'est à moi à utiliser un boveda et à le mettre à l'intérieur d'un contenant. Et l'humidité va redevenir euh, parfaite. Euh, moi, je vais laisser ça 8 heures de temps. Euh, juste avant de me coucher, je vais insérer un boveda. Le lendemain matin, je vais retirer le boveda. Le cannabis va être parfait. Et la vie continue. Donc, si on regarde ça de plus près, voir... Cannabis à 29,90$. Euh, c'est bien ordinaire. Euh, c'est très ordinaire. Je suis vraiment désolé. Euh, c'est un beau cannabis, c'est un beau petit cannabis. Mais on va voir ça de plus près à la caméra. Et aussi, on va. quand on va le grainer, on va le sentir. On, souvent, à l'occasion. Euh, avec le cannabis de la SQDC, quand on le graine, ça sent plus fort. Mais le cannabis personnel que j'ai fait pousser, quand je les graines, ça sent 25 fois plus. Ok, ok, on regarde ça de plus près à la caméra, ça, on en fume un. Et on parle du goût et du buzz. Donc on est de retour avec le Lila Diesel de ELECT Cannabis. Donc on va regarder ça de plus près, je vais zoomer. Donc, vous voyez rapidement, là, ce n'est pas du Broken Coast. Euh... Régulier, régulier. Écoutez, j'aurais de la misère à voir la différence avec du EXO. On sait que les produits EXO sont quand même 20$. Écoutez, le contenant ou je ne sais pas quoi est vraiment pas hermétique. Euh. J'utilise rarement de boveda, j'en ai pas besoin. Je fais mon cannabis assez rapidement. Donc je vais mettre une photo sur mon Instagram. Abonnez-vous à mon Instagram. Weedman, c'est le même titre que YouTube. Weedman chasseur de phénotypes. Alright, j'ai ça puis on en reparle. Alright, on est de retour avec le Lila Diesel. <rire> Écoute... Lavande. Lavande, écoute, c'est pas des jokes pour ceux qui suivent mes gros. Euh, vous savez j'ai fait pousser du perps. Euh, c'est pas le mendo chino perps. C'est vraiment du perps de Dinafem. Euh, puis mon phénotype numéro 2. Pareil comme ça, ça goûte la lavande. Je vais le fumer. Euh, donc pour tous mes amis proches. Achetez-vous pas ça. Je vais vous en donner. J'ai 69 grammes de Purse numéro 2, qui sent, qui sent pareil, comme le lila diesel, comme le lila diesel. Ah, moi, je l'aime pas du tout. Euh, je l'aime pas euh, du tout. Lila euh... diesel... Euh... Moi, je cherchais le diesel, ma dire. C'est vraiment ça que je voulais. Là, euh... Désolé, fallait que je me moucher. Écoutez, goût de lavande avec un petit peu de baie sucrée, comme le dit le site de Leafly. Dans le Lila Diesel, il n'y a pas de goût de diesel. Ce n'est pas écrit sur le site de la SQDC. Ce n'est pas écrit non plus sur le site de Leafly. Donc, j'imagine que ça doit être un bon phénotype. Euh, je m'attendais à avoir un goût de diesel à cause du nom, Lila Diesel. Mais... C'est pas supposé. C'est pas supposé. Donc, euh, ce n'est pas le type de cannabis que j'aime. Euh, mon purps numéro 2 goûte exactement pour comme ça. Euh, il goûte vraiment à la lavande. Euh, peut-être pas la lavande sucrée, peut-être euh, lavande. Lavande raisin. Euh, mais je goûte là, du purps numéro 2 que j'ai fait pousser moi-même. 30$, trop dispendieux, euh, trop sec. Il nous faut un meilleur contenant. Euh, je donne pas la note de passage. C'est trop sec. Même si tu aimes l'arôme, c'est trop sec pour toi, non aussi. Euh, pas de boveda. Il en faut tu un. Libre à toi à juger de ça. Euh, moi, j'en veux pas. Mais pour ce qui est des trichomes euh, réguliers, euh, du cannabis sans trichomes, euh, ça n'existe pas. C'est rare, ça n'existe pas. Sinon, c'est du. Je sais pas si du chanvre ou des trichomes avec euh, pas de THC dedans. Je sais pas. Du chanvre. d'or des trichomes, pas de THC. Je sais pas. Est-ce que vous allez me répondre, ça c'est sûr, parce que je vous adore. 20.1 THC. Euh... Écoute, écoute. C'est le prix aussi qui joue dans la balance. Euh, 30$, 30$, ça ça peut pas passer. Ça peut pas avoir la note de passage. Euh, le buzz, on nous dit hybride, hybride euh, sativa, euh, pour un 20%, j'aurais vu une différence là, pour le physique. Euh, le buzz, le buzz, explique-nous le buzz. Le buzz, c'est justement, il n'y en a pas d'expérience. Du pot, c'est du pot. Euh, du weed, c'est du weed. Euh, ça rentre dans cette catégorie. Je, je suis aucunement satisfait. Euh, pour donner un peu de, de positif à Rose Science Vie, Pure Laine Cannabis. votant avec Pure Laine Cannabis. Essaye de trouver ton arôme dans Pure Laine Cannabis. Euh, C'est moins cher. C'est 25$ les produits Pure Laine Cannabis. Euh, ensuite de ça, il y a d'autres produits de, de Rose Science 8 que je te recommande. Je te recommande euh, un produit à 30$, 10 sous. 10 sous de moins que le Elect Cannabis. Le... Je vais pas me tromper. Je me souviens même plus. Un des deux cakes. Je pense que c'est le... L.A. Couch Cake. Il faudrait aller voir les vidéos Winman. Faut que tu voir les vidéos une man. Euh, le LA Cush Cake de Tam Tam passe avant. Le Lila Diesel. Le Platinum Cake à 24,90$. Passe en avant de ça. Même le BC Sweet Skunk passe en avant. Euh, le Délice passe en avant. C'est quand même 35$. Donc. Euh, si, si vous aimez les goûts de lavande, on a déjà goûté des goûts de lavande à la SQDC au début de la légalisation. Euh, je veux pas me tromper, peut-être avec, euh, je mets tout sur leur dos, eux autres. Peut-être avec, euh, non, pas Canopy. Canopy, c'est toujours poivré, terreux, épicé, man. Oh, shit, le papier train de brûler. Moi, je suis en train de brûler. Je sais pas si ça apparaît à sa caméra. Euh, ceux qui goûtent un peu de la lavande, des fois, là, Edison. Euh, et de ça, il me semble ça me dit de quoi un goût de pain un c'était pain ça pain pain l'autre c'était lavande il me semble en tout cas c'est pas ma variété préférée je m'attendais à avoir un goût de diesel euh, j'ai pas fait assez de recherches euh, c'est même pas supposé de goûter diesel je trouve pas qu'il y a goût de de haze citronné euh, je trouve pas je trouve pas du tout euh, euh, je... il y a pas de haze citronné pour moi c'est vraiment, je te finis là-dessus. l'avant petite affaire sucrée. Mais ça fait qu'en sorte que ça, c'est pas bon pour moi. Euh, 5 sur 10, 5 sur 10. Le buzz, il n'y a, a rien qui ressort. Il a rien qui ressort. Euh, la moitié du corps en avant, la tête, le bas du score, il n'y a rien qui ressort. Il n'y a rien qui ressort. C'est, c'est, c'est, c'est, une mauvaise expérience, il euh, n'y a rien, il a rien d'extraordinaire, tu comprends-tu? Oh, c'est, c'est ça, je suis en train de me brûler, je le laisse à terre, je ne veux même plus le fumer. Alright, je te laisse là-dessus, donne un pouce à la vidéo, oui, c'est en train de brûler à terre, oui, c'est en train de brûler, laisse-moi finir, je vais aller l'éteindre, donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, Va t'abonner sur mon Instagram, s'il te plaît. Écris, le lien est en bas. Et puis, euh, oh, regarde les vidéos with man, le gros man. T'as slacké un peu, bro. T'as slacké un peu, bro. OK? Abonne-toi. C'est ça qu'on écrit en bas. Abonne-toi. Avec un point d'exclamation. Peace.